Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de décoration intérieure et on va voir aujourd'hui que la décoration intérieure est accessible à vous tous. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité eh bien, de faire décorer son intérieur pour rien du tout, pour absolument rien. On le sait, aujourd'hui, quand on passe par un architecte d'intérieur, eh ça coûte quand même plusieurs centaines d'euros. Ça va surtout dépendre du nombre de pièces qu'il va falloir redécorer, repenser. Alors, il existe aujourd'hui des sociétés, des startups qui mettent en relation eh bien, des personnes qui sont architectes d'intérieur et vous en tant que particulier ou entreprise. Et donc, vous avez la possibilité pour 200, 300, 400 euros eh bien, de refaire décorer tout simplement votre appartement. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande fortement puisque quand on fait de l'investissement locatif et notamment si on fait la location courte durée, eh bien, il est très important d'avoir recours à un architecte d'intérieur ou du moins de repenser eh bien, la décoration de son intérieur parce que c'est ce qui va faire derrière eh bien, le succès donc de votre business, le succès de votre appartement, le succès dans les locations. Rappelez-vous, Airbnb aujourd'hui, et eh bien notamment, repère les photos, ce qu'on appelle « hero », c'est-à-dire que c'est la photo principale et c'est celle-ci et eh bien qui va favoriser le clic et qui derrière va enchaîner sur la prise de réservation. Donc, c'est très important. Les photos, j'ai envie de vous dire, c'est le critère numéro 1 dans l'immobilier. Alors, aussi bien dans location courte durée, puisqu'effectivement, bah, les plateformes de courte durée, Très clairement, si vous faites des belles photos, vous avez une belle décoration d'intérieur, et eh bien, ça va venir complètement impacter le succès de votre, de votre annonce. Mais également aussi dans l'immobilier classique, traditionnel. Si par exemple, vous faites de l'achat-revente, c'est très important eh bien d'essayer de donner une inspiration, de donner, euh, comment dirais-je, une belle visibilité à votre appartement pour favoriser, et eh bien, notamment des visites de celui-ci pour que les personnes puissent un petit peu se projeter. Bien entendu, il faut toujours essayer d'être le plus neutre possible quand même, parce qu'il faut que les personnes puissent absolument imaginer euh, en fait comment eux, ils pourraient s'approprier les lieux. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça dans cette vidéo dans quelques instants, mais juste avant, je te balance le fameux générique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 Et plus particulièrement, je vais te parler de sous-location professionnelle immobilière et également de conciergerie d'appartements. Pourquoi je te parle de ça Tout simplement parce que c'est deux business que je suis en train de réaliser aujourd'hui qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Donc, j'en parle sur cette chaîne YouTube. Et je t'ai préparé eh bien, deux formations totalement gratuites. Si tu veux toi aussi te lancer dans ces activités dans ta ville, eh bien, tu peux récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Je te laisse dérouler, tu récupères ces formations. Et ça te permettra à toi aussi de penser dans l'immobilier sans avoir à recourir à une banque, sans crédit bancaire, avec un apport très faible, mais par contre avec des résultats très rapides, puisqu'en 30 jours, on est capable de commencer à gagner de l'argent. Donc c'est quand même pareil. Donc aujourd'hui, on va parler de décoration d'intérieur. Et finalement, cette vidéo va s'adresser à tout le monde, aussi bien toi qui peut-être à une résidence principale ou qui est en train de louer ton appartement et qui cherche justement à redécorer ton intérieur, mais qui ne veut pas non plus engager trop de frais en termes d'architecte parce que ça coûte de l'argent, forcément, ça prend du temps. Il faut des idées, il faut l'imaginer, il faut réfléchir par rapport à ça. Et donc, tout ça coûte de l'argent, bien évidemment. C'est aussi si, par exemple, tu fais de la sous-location professionnelle, mais c'est aussi si tu fais de l'investissement locatif, je ne peux que t'encourager à avoir à recourir eh bien, à la décoration intérieure parce que bien évidemment, c'est en créant eh bien, ce qu'on appelle une expérience, une atmosphère spéciale dans son logement, qu'on va favoriser la prise de réservation. Aujourd'hui, si tu veux très clairement prendre des réservations, notamment sur Airbnb, si tu veux te détacher de la concurrence, il faut absolument que ton logement, eh bien, quand on arrive dans ton logement, tout de suite, ou du moins à distance déjà, qu'on puisse un petit peu s'imaginer l'atmosphère, l'expérience qu'on va pouvoir y vivre. D'ailleurs, en parlant d'expérience, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est pareil, j'ai une petite formation gratuite qui est disponible dans la partie description qui permettra eh bien, de comprendre comment mettre en place une expérience dans ton logement. Donc aujourd'hui, on va parler de ça bien évidemment, on va voir ensemble qu'on peut le faire aujourd'hui sans architecte d'intérieur. Voilà, très clairement, on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors moi, c'est vrai que je le dis très souvent, si aujourd'hui, par exemple, tu as des murs qui sont complètement blancs, moi, je vais t'inviter au moins dans les chambres eh bien, de peindre au moins le mur où est situé le lit. Pourquoi Parce que tout simplement, quand tu vas créer ta photo, eh bien, tu vas prendre la photo donc, du lit forcément et donc derrière, il y aura le mur. Et le mur, bah, tu vas mettre très certainement des tableaux. Comme ça, je vais te recommander aussi de mettre des tableaux. Mais à mon sens, tu devrais aussi mettre un coup de peinture. D'ailleurs, sur un de nos appartements qu'on vient de lancer, on est en train de le faire parce que et les appartements qu'on a déjà, qu'on n'a pas forcément configurés comme ça, on va le faire. Parce que ça coûte trois fois rien finalement de mettre un coup de peinture, mais ça change complètement la décoration de l'appartement. Le voyageur qui, qui vient pour la location courte durée peut mieux se projeter aussi. Parce que par exemple, si tu as plusieurs chambres, bah, tu peux très bien en faire une avec un coloris, par exemple, un rouge, euh, comment dirais-je, assez. Euh euh, comment dirais-je Un rouge tôt par exemple, qui est assez une couleur un petit, un petit peu sympa. Ça peut être un orange aussi un, un peu spécifique. Ça peut être un violet euh, purple. Euh, ça peut être un bleu. Il y a plein de types de bleus qui existent aujourd'hui. Par exemple, si tu vas à Leroy Merlin, aujourd'hui, tu as une ribambelle de possibilités de couleurs et donc franchement tu peux à chaque fois bah, créer une atmosphère complètement différente avec les petits coussins qui vont bien sur le, sur le lit avec les rideaux aussi qui sont eh bien, associés euh, et qui sont accordés avec la même couleur que le mur et eh bien tu crées ce qu'on appelle une expérience tu crées une atmosphère et en plus de ça pour le voyageur ça lui permet de se projeter à distance et de bien voir aussi qu'il bah, y a une chambre qui est plutôt colorie bleue, une chambre qui est plutôt colorie euh, beige ou autre enfin voilà tu as compris l'idée donc ça, tu peux le faire par toi-même, tu peux avoir tes propres idées. Et ça, c'est relativement simple à mettre en place. Et après, ce que font des personnes qui veulent vraiment créer une expérience, c'est qu'ils ont généralement recours à un architecte d'intérieur. Donc aujourd'hui, ils créent ce qu'on appelle des expériences. Donc ça va être par exemple des, des romantic rooms. Ça va être aussi par exemple euh, des, euh, des, euh, des jungle rooms, hein, ce qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Ça peut être aussi bah, créer autour d'événements, euh, par exemple si c'est euh, des, euh, des, des séries télévision bah, tu peux très bien imaginer ton logement qui soit complètement redécoré donc au, au loup par exemple d'une série télé ou d'un euh, je sais pas c'est pas du star wars ça peut être enfin voilà tu, tu comprends l'idée en fait c'est à chaque fois créer une expérience spécifique de sorte que quand le voyageur vient dans le logement bah, en fait il vient vivre une expérience complètement nouvelle donc pour faire simple et pour aller droit au but aujourd'hui on avait effectivement des architectes d'intérieur qui étaient capables de nous faire tout ça mais ça nous coûtait un petit peu d'argent Aujourd'hui, il existe l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je t'en ai déjà parlé et je te mettrai le lien en haut de cette vidéo. Je t'en ai parlé aujourd'hui, l'intelligence artificielle, donc notamment bah, ChatGPT, hein, euh, de la société OpenAI. Euh, open eh C'est une société qui aujourd'hui a mis en place notamment ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire que tu es capable de lui poser des questions et lui va te répondre tout simplement par rapport à sa base de connaissances donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de complètement révolutionner eh bien, euh, le monde actuel. Hein, très clairement, on est vraiment aux prémices, on est au tout début. Et donc, il se passe plein de choses. Donc, j'ai déjà pu en parler, de ce que ça pouvait nous apporter et comment tu pouvais l'utiliser dans nos locations courte durée. Donc, tu regarderas cette petite vidéo, enfin cette cette vidéo que j'avais publiée et qui d'ailleurs a connu un franc succès parce qu'on voit bien que bah, c'est quand même un sujet qui vous intéresse. Mais là, en fait, je voudrais vraiment cette fois-ci faire un focus sur la décoration intérieure puisqu'en fait il y a de plus en plus d'applications qui sont en train de naître et d'arriver sur le marché. Et dont une qui a été développée, qui est sortie sur le marché, qui est donc intérieur AI, donc qui est une société eh bien, tout simplement qui est capable, eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, de complètement repenser donc, les pièces, de repenser la décoration intérieure grâce à l'intelligence artificielle. Et pour un coup, modique, puisque finalement, eh bien, quand tu vas créer ton espace, quand tu vas te créer ton compte, tu auras le droit déjà à 5 euh, par mois, 5 euh, redécorations d'intérieur par mois gratuites. Ensuite après, si tu en fais régulièrement ou si tu en as plus que 5 tous les mois, eh bien, il faudra que tu évolues bien entendu sur une version qui est payante, mais c'est une version qui ne coûte pas très cher puisqu'on est aujourd'hui aux alentours de 29 euros par mois, ce qui reste vraiment très peu cher au regard des fonctionnalités qu'on est capable de faire, mais aussi par rapport eh bien, à la multitude de choix, donc ça peut vraiment te donner une belle, un bel éventail finalement de ce qu'on est capable de réaliser par rapport à ton logement. Donc du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon écran, qu'on fasse des tests ensemble et qu'on regarde ça plus précisément. Alors, donc on arrive sur mon, sur mon écran, et donc ici, eh bien là, là, ici, on arrive sur des euh, sur des décorations d'intérieur que j'ai pu tester, que j'ai pu réaliser. Alors, en fait, c'est relativement simple, donc tu es sur cette application qui est donc intérieurai.com et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller chercher eh bien, un, un visuel donc, que j'ai pu avoir, juste que je vais prendre juste ici. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc là, je suis allé typiquement sur le bon coin. Je me suis amusé, par exemple, à repérer un appartement. Donc là, je suis sur le bon coin. J'ai repéré, euh, donc je ne sais plus exactement lequel que j'ai pu repérer. Voilà, celui-ci. Donc, un appartement qui est donc, par exemple, si tu veux faire de la sous-location, euh, bah, typiquement, c'est un appartement Voilà. tu te dis, est-ce que ça pourrait pas qu'est-ce que je peux en faire finalement C'est ça bah, la question. Du coup, eh bien, j'ai téléchargé donc la photo directement sur euh, donc, Intérieur AI. Et là, en fait, tu as la possibilité de choisir eh qu'est-ce que c'est comme type de, euh, de, de pièce. Est-ce que c'est plutôt une living room Est-ce que c'est plutôt une chambre Est-ce que c'est plutôt une salle de bain Et en fait, tu vas pouvoir tout simplement bah, préciser quelle sera le, la destination finalement de la pièce. Et ça peut aller très loin parce que c'est même aussi pour les espaces de coworking, pour les hôtels aussi, pour les offices, donc pour les bureaux, les restaurants, hein, on peut vraiment aller très très loin, des, aussi des lieux d'exhibition, donc tout ce qui est, euh, comment dirais-je, euh, séminaire, euh, lieu de, de, de rencontres euh, entre différentes personnes. Et on voit, il y a quand même beaucoup de choix. Donc là ici, typiquement, je me suis dit, bah tiens, je vais le convertir en living room. Je vais ensuite choisir, alors est-ce que je veux euh, donc récupérer la même photo et en fait, je cherchais une, une, une décoration spécifique. Est-ce que je veux que le système, eh bien, tout simplement, à partir de cette photo, essaie d'imaginer une décoration, mais finalement, il va être aussi capable de peut-être de changer la disposition, euh, comment dirais-je, des portes, des fenêtres, etc. Ou est-ce que c'est freestyle C'est-à-dire qu'en gros, il te soumet des séries de, de photos et tu n'as plus qu'à choisir. Donc moi, j'ai choisi le premier. Là ensuite, tu as la possibilité de choisir bah, différents styles. Donc t'en as vraiment beaucoup, hein, t'as Chinese, New Year, moderne Minimaliste, Scandinave, Contemporain, euh, Intérieur, Zen, Tropical, Biophilique, alors ça je connais même pas, Industriel, Art déco, farmhouse, Rustique, Bohémien, Vintage, japonaise euh, Cottage, Core, Costal, French Country, euh, Cyberpunk, Art Nouveau, Maximalist, Vaporwave, il y en a vraiment plein plein plein, euh, Gaming Room, euh, j'ai testé, c'est absolument incroyable, je vais te revoir après. Baroque, Christmas, Ski Chalet, euh, Sketch, Tribal, Médiéval, Halloween, Easter et Néoclassique. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est par exemple aujourd'hui un style qui est de plus en plus utilisé pour créer des expériences, c'est le style notamment tropical, hein, de plus en plus. Donc, on va s'amuser à le faire. Donc, on choisit la résolution. Donc, moi, j'ai choisi une basse résolution et je clique sur « Render New Idea ». Donc là, le système va tout simplement réfléchir. Alors, on va peut-être rafraîchir la page tout simplement, parce que je pense que, voilà. Voilà. Donc là, typiquement, tu as donc un exemple de, de ce qui a été réalisé. Donc, on voit la photo sur la gauche eh bien de, de l'espace au départ. Et on voit, et eh bien tout simplement, on va l'agrandir. Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qu'il est capable de te proposer pour créer une atmosphère dans ton logement, comment tu peux disposer les meubles, etc. Alors, on va essayer d'aller plus loin parce que euh, je vais faire, essayer de te faire voir des choses qui sont très sympas que j'ai pu faire juste avant. On ne va pas les refaire tous ensemble, mais des choses qui me semblent vraiment très intéressantes. Alors, tu vois, par exemple, j'ai fait un principe gaming, donc en bas à droite. Euh, ensuite, wave tu vois, en bas à gauche, sur la même disposition. Ensuite, un esprit zen, euh, donc tu vois, juste au-dessus. Euh, j'ai fait un esprit euh, donc, euh, intérieur AI, donc là, je voulais voir ce que ça donnait également. Euh, vintage Living Room, donc pareil, voilà, il te soumet des idées. Alors, le souci qu'on a ici, typiquement, dans cette photo, c'est qu'on n'a pas les, les murs. Alors en fait, tout simplement parce que euh, cette application va te recommander de prendre la photo de manière à 90 degrés. Hein, c'est ce qu'il te recommande ici. Donc par exemple, il te donne ici un exemple de photo. Donc c'est une photo où tu es vraiment à 90 degrés avec les murs, que tout soit bien disposé. C'est super important de bien lui donner ça. Et éventuellement, de même, pourquoi pas commencer à disposer quelques tableaux sur les murs pour qu'ils comprennent qu'effectivement, eh bien, on souhaite décorer, mettre des tableaux, etc., etc. Et pourquoi je te dis ça Parce que justement, on va faire des simulations. Euh, donc, je vais te faire voir ce que j'ai pu réaliser. Voilà. Donc là, typiquement, bah, tu vois celui-ci. Donc, la photo, je l'ai donc uploadée. Donc, là, on a un esprit vintage. Voilà. Ici, je me suis amusé à faire un esprit Halloween. Voilà ce que ça peut un petit peu donner. Donc tu vois, sur les murs, il dispose des, des petites toiles d'araignées, etc. Euh, ensuite j'ai fait un esprit euh, vintage qu'on voit juste ici. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Alors je vais quand même te remettre la photo de départ. Si je la retrouve, que je ne me trompe pas. C'est peut-être celle-ci. Voilà. Donc il est en train de l'uploader. Voilà. voilà, donc là, c'est la photo de départ et tu vois, j'ai demandé un esprit vintage. Ben, voilà en fait la photo d'arrivée. Donc tu vois, par exemple, il a remplacé complètement le design. Il a mis un tapis un petit peu particulier, il a rajouté une petite bibliothèque, etc. etc. Donc la photo principale est très importante. Vous devez vraiment avoir une photo à 90 degrés. Hein. C'est ce qui est expliqué juste ici. Prenez une photo de votre pièce et pour avoir les meilleurs résultats, vous devez montrer la pièce entière à 90 degrés et avec une vue sur le mur ou une fenêtre horizontale. Donc ça, c'est très important parce que c'est comme ça que lui, il est capable ensuite de faire bah, tout simplement les calculs. Ce que je me suis amusé à le faire avec d'autres photos et le résultat n'est pas forcément terrible. Alors, on va essayer j'essaie de vous en retrouver d'autres que j'ai pu faire récemment. Euh, il y avait celle-ci, je crois. Il y avait celle-ci. Euh, allez, on va essayer. Attendez, je vais juste revérifier. On va essayer celle-ci. Voilà. Donc, je l'upload à nouveau et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il est, qu est capable de réaliser. Donc, en fonction sincèrement de la photo que tu vas prendre, le résultat va être complètement différent parce qu'il faut vraiment que ça colle aussi euh, parce que c'est juste à partir d'une photo. Donc, c'est quand même assez incroyable. On ne lui donne aucune dimension, rien. Euh, donc là, du coup, j'ai sélectionné la même chose et on va refaire un test. Voilà, il suffit juste d'attendre que la photo, se, enfin que l'intelligence artificielle réalise, voilà, elle arrive. Voilà, donc là, d'une photo comme celle-ci, en fait, il est capable de nous sortir, eh bien, voilà, quelque chose comme ça. Euh, alors, ce n'est pas forcément la meilleure celle-ci, mais encore une fois, c'est parce que les photos ne sont pas terribles. Je vais essayer d'en de trouver une autre. Alors, je vais aller sur euh, celle-ci. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà faite, celle-ci. Euh, voilà. Là, j'avais fait un style vintage. Tu vois, on le retrouve là. Alors, voilà. Là, j'ai fait un style vintage. Comme ça. Euh, du coup, on va essayer de refaire en mode tropical. Ce que j'aimerais te faire voir ce qu'il est, qu est capable de faire quand même. Parce que là, là il ne t'a pas disposé sur les murs. Mais parce qu'encore une fois, la photo n'est pas euh, appropriée. Donc, pour lui, c'est compliqué. Voilà. Donc là par exemple tu vois un style vintage. Euh, donc tu as la photo de départ, donc comme celle-ci. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure des photos, puisque encore une fois, ça doit être à 90 degrés. Mais voilà ce qu'il est capable de te proposer. Tu vois, en esprit vintage, en esprit pardon, euh, jungle par rapport à la photo initiale. Euh, là, on a un très bel appartement euh, que j'ai euh, qui n'est pas du tout configuré comme ça. Je vais te faire voir la photo de départ. Voilà, donc du coup, là, on se retrouve, eh bien, sur, euh, donc, euh, un appartement. Je vais te faire voir, au départ, c'est un appartement que j'ai en sous-location. Donc, tu vas voir, la décoration n'est pas du tout chouette. Et justement, on va voir ce qu'on est capable de faire. C'est en train de se plauder Tu vas voir la photo qui va arriver. Voilà, donc l'appartement est comme ce comme ce, comme comme ça aujourd'hui. Donc, on est bien d'accord que ce n'est quand même pas l'idéal. Donc, imaginons, je me dis, je me mets en mode tropical. On va générer, et eh bien... Une, un exemple donc là il récupère en fait les mêmes configurations au niveau des portes au niveau des placards etc voilà tu vois que là on est quand même sur quelque chose qui n'a rien à voir c'est à dire que là c'était la photo de départ donc de mon appartement hein, d'ailleurs que, que j'ai aujourd'hui donc en plus la photo n'est pas forcément très très bien prise voilà ce qu'on est capable de générer en mode jungle donc, tu vois que c'est quand même nettement plus sympa. Alors, il y a très certainement des notions de proportions à, à adapter par rapport à l'appartement parce que moi, je le sais, ça reste un petit appartement et on va avoir du mal à configurer ça précisément comme il le souhaite là, mais on a quand même une idée, une trame de départ qui devrait te permettre justement de euh, redécorer ton appartement. Là on peut en tester d'autres. Hein. Là, on peut aussi, ce qu'on peut faire, c'est lui donner plus de, de liberté ici en faisant comme ça. Et là, on va lui donner beaucoup plus de liberté par rapport à l'agencement dans l'appartement. C'est-à-dire que là il va être il va pas forcément tenir compte des portes etc. Voilà. Donc là il propose une autre décoration. Donc c'est pas, pas mal non plus. Hein, donc euh, il réutilise quand même le placard qui est ici. La porte est juste ici. Donc là on voit bien qu'il a mis une lampe. Donc la, la lampe ne pourrait pas se mettre là, bien évidemment. Mais il a quand même respecté le fait que le canapé soit ici. Tu vois, il y a quand même quelque chose. Il a respecté le mur qui revenait sur le côté. Donc on a quand même quelque chose, à mon sens, qui est intéressant à exploiter ici. Euh, on peut continuer comme ça hein. on a plein d'autres possibilités euh, on peut très bien par exemple euh, le faire euh, au format euh, on peut aller chercher le format par exemple vintage, pareil, même principe hein, donc on peut réutiliser donc, comme c'était configuré initialement on lance à nouveau l'application et on va voir le résultat dans quelques instants voilà voilà voilà un petit peu ce qu'il est capable de nous proposer. Donc, tu vois, à chaque fois, on a vraiment des exemples super sympas. Il a repris la porte, il a repris le placard qu'il avait sur le côté et il a complètement retransformé. Lui, il s'est dit, bah finalement, le canapé, je le mettrais plutôt bien là, donc à vérifier, bien entendu, par rapport parce qu'il n'a pas les tailles, bien hein, évidemment. Et puis, par contre, mettre une petite bibliothèque en fond. Et ça, ça te donne des, clairement des idées pour derrière, et eh bien, redécorer ton appartement. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, il existe plein d'outils. Alors, faire super attention parce que j'ai vu des outils sur Internet, des versions françaises qui exploitent cet outil-là. Moi, je te recommande d'utiliser celui-ci parce que très clairement, alors j'ai aucune commission, j'ai aucun gain par rapport à ça. Ce n'est pas mon application, mais c'est juste que celle-ci, c'est une des meilleures qu'il y a sur le marché et qui coûte vraiment très peu cher. Donc moi, je vais t'encourager vivement à l'utiliser. J'ai vu qu'il y avait des applications, des business qui sont en train de se lancer justement, de personnes qui réexploitent eh les outils comme celui-ci pour en faire des versions payantes. Donc voilà, chacun aujourd'hui verra... Euh, donc des opportunités euh, pour faire donc, de l'argent avec des business, avec l'intelligence artificielle. Mais moi ici, c'était vraiment une vidéo pour te motiver à bah, passer justement à… Voilà, si aujourd'hui, tu te posais la question comment je pouvais redécorer mon appartement, quelles touches je pouvais lui donner, bah, là, tu as plein d'idées. Hein. On l'a vu ensemble. Je, je peux t'en donner plein d'autres. On peut faire par exemple une gaming room. Tiens, on va terminer là-dessus. Donc là, je relance à nouveau. Qu'est-ce qui peut nous sortir en gaming room donc, tu vois, par exemple, tu veux créer une ambiance particulière hein, avec, euh, je ne sais pas, des consoles de jeu, avec euh, euh, tout un tas d'éléments et d'équipements spécifiques. Voilà. Bah là, typiquement, tu as un bon exemple. Voilà un petit peu comment lui, il reconfigurerait l'espace. Donc, il enlèverait bah, très clairement le canapé. Il te rajouterait voilà, une télé avec un meuble et puis avec, bien entendu, un, un bureau de gamer avec un chaise avec un siège spécifique. voilà enfin, on est vraiment dans un esprit gamer. Tu as compris un petit peu l'idée et à chaque fois, tu peux... Euh, voilà, là, il t'a mis automatiquement sur une gaming room parce qu'il considère que c'était l'idée de fond pour la décoration intérieure de ton logement. Voilà, moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Hésite pas à la commenter, à rajouter tes questions. J'espère que cet outil va être utile. Moi, je pense qu'il peut vraiment nous aider aujourd'hui quand on fait de l'immobilier, quand on fait de l'investissement, quand on fait de la sous-location. N'hésite pas à poser tes questions. N'hésite pas à la partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à lâcher le pouce vers le haut. Alors, je suis un peu désolé pour le bruit qu'il y a parce que je viens de la tourner en extérieur. Et je te tourne cette vidéo aujourd'hui. Je suis à Chiang Mai. Donc, entre, entre la personne qui est en train de tondre, l'oiseau qui est juste derrière, c'est juste incroyable. Et j'espère que le rendu sera quand même bon et que cette vidéo t'aura plu. Donc, j'espère que tu me laisseras quand même le pouce bleu vers le haut. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te retrouve dans quelques instants dans une prochaine vidéo.